Est-ce que vous savez quel est le fruit préféré des chinois Bah c'est la mûre bien sûr. Et est-ce que vous savez quel est le condiment préféré des chinois Et ben bah, c'est l'ail Parce qu'ensemble ça fait la muraille Et la grande muraille de Chine, ils s'en mangent sur 6700 km <rire> Et c'est pas parce que le monde va mal qu'on peut pas rigoler Et donc moi je reprends une petite tradition de blague pourrie en début de vidéo. Pour cette raison justement, c'est pas parce que le monde va mal qu'on n'a pas le droit de rigoler un peu. Et nous allons donc bien évidemment parler de euh, la grande muraille de fer. Nous allons prendre des nouvelles de cette grande muraille dont je vous parlais dans une précédente vidéo très importante. Je vous mets un petit lien par là. Euh, dans cette deuxième chronique de fin d'un monde, j'ai un petit peu changé, j'avais appelé ça la chronique de la fin du monde, mais... Euh, je ne suis pas euh, collapsologue, je ne suis pas effondriste, euh, dans le sens où euh, ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il y a un effondrement, peut-être pas euh, très fort, ou surtout peut-être que c'est le dernier ou pas, j'en sais rien. Euh, mais euh, ce qui m'intéresse véritablement, c'est euh, l'observation et l'analyse du système dans lequel euh, nous évoluons. Et nous évoluons encore dans un système capitaliste. Un petit peu dégénéré, certes, mais euh, qui est encore, de, de, encore un système capitaliste. Un système capitaliste fonctionne par crise, et par crise qui sont liées au crédit. Euh, et du coup, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est cette logique de cycle et cette logique de crise. Et c'est en ça que, euh, à mon avis, la guerre d'Ukraine est extrêmement importante, parce qu'elle euh, elle marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, et même d'un super cycle. Et c'est pour ça que j'appelle ça euh, les chroniques de la fin d'un monde, parce qu'on est peut-être en train de voir la fin euh, du monde capitaliste, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien derrière. Et encore une fois, euh, je ne pense pas que de se dire que ça y est, c'est la fin du monde, euh, soit euh, particulièrement euh, fructueux, intellectuellement, ou pour guider notre action. C est, c est... Après tout, c'est la fin du monde, il a plus grand-chose à faire. Quoi. Donc voilà, Donc, on va rappeler ça, chronique de la fin d'un monde. Numéro 2, on vient prendre des nouvelles de la grande muraille de fer dont je vous parlais dans la précédente vidéo, qui, au XXIe siècle, coupe l'eurasie tout entière entre... Euh, le golfe de Finlande et le golfe Persique, c'est quand même 3500 km Et je vous avais dit la semaine dernière que bah, sur ces 3500 km maintenant que euh, la Russie était fermée, que l'Iran, elle, comme d'hab, est fermée, eh ben, il nous reste plus qu'une toute petite ouverture euh, qui passe par l'Azerbaïdjan euh, et qui doit faire 150 km quelque chose comme ça, pour, pour pouvoir passer par voie terrestre. Donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, regarder cette vidéo, elle est importante, euh, parce que euh, ben, on est en train de couper les voies terrestres entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe, entre la Chine euh, et l'Europe, et à mon avis, c'est un événement extrêmement important. Euh, même le Monde Même le journal Le Monde a fini par s'en rendre compte, mieux vaut tard que jamais <rire> euh, Et, euh, et, et c'est important de voir ça euh, parce que euh, on se rend compte que euh, la véritable confrontation se fait avec la Chine et non pas la Russie. La Russie est devenue un acteur secondaire de ce conflit. Et du coup, bah, les sanctions euh, que nous prenons envers la Russie ne vont probablement pas avoir un très grand effet, euh, parce que la Chine est là derrière pour compenser. Je voudrais prendre un exemple très précis. Depuis le 9 mars, donc depuis quelques jours, Visa et Mastercard ont coupé les cartes russes à l'étranger, et inversement, vos cartes à vous ne fonctionnent plus en Russie. Ils ont coupé la Russie de leur système. Ce qui, vous pouvez l'imaginer, est assez embêtant pour tout un tas de gens, et pour tout un tas de choses pratiques dans la vie de tous les jours. Surtout quand vous êtes un oligarque et que euh, vous, euh, vous utilisez votre carte tout le temps. Vous me direz que vous avez plein de banques quand vous êtes un oligarque. Mais vous avez là une sanction, quelque chose d'assez radical quand même. Et puis euh, ça va avec tout un tas d'autres sanctions. C'est-à-dire que Paypal est parti. Tous, tous les grands prestataires de paiement ont fermé la Russie. Euh, donc euh, ça veut dire que tout d'un coup, euh, vous avez des problèmes. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé mais il se passe qu'en fait, la Russie euh, s'attend à ce qu'un truc comme ça lui tombe sur le, le bout du nez depuis, euh, depuis qu'elle a repris la Crimée, de, depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Et donc depuis 2014, euh, les Russes ont euh, conçu un système de paiement alternatif qu'ils appellent « Mir », comme la station, euh, et ce système de paiement MIR n'a pas un grand intérêt en soi, parce que, bon, euh, payer en Russie, ça va, mais là, donc, ce, que, ce dont on parle, c'est pour des paiements internationaux. Ils l'ont intégré euh, avec, euh, avec le, le géant chinois Union Pay. Qui est plus gros encore que Visa. UnionPay, euh, c'est 7 milliards de cartes. Bah, c'est pas compliqué, c'est le prestataire de paiement chinois. Euh, C'est-à-dire que c'est eux qui euh, éditent toutes les cartes pour la Chine. Donc une fois que vous avez ça, euh, c'est pas compliqué d'être le plus gros. Mais UnionPay, c'est ce que, a priori, personne ne connaissait jusqu'à la semaine dernière, euh, même si c'est le plus gros, c'est un acteur qui n'est pas encore excessivement internationalisé. Mais tout de même, par exemple. Si vous avez une carte UnionPay, euh, vous pouvez euh, retirer de l'argent dans 80% des distributeurs euh, français. Pourquoi Parce que UnionPay a passé des accords avec le Crédit Agricole, euh, avec la Société Générale, avec euh, les, euh, les banques populaires et les caisses d'épargne, euh, et vous avez euh, 250 000 Point de vente qui accepte la carte, pro probablement euh, autour de Paris euh, et euh, des grandes zones euh, de tourisme où vont les Chinois. Mais du coup, ça veut dire que si euh, la carte qu'on vous a coupée est immédiatement remplacée par une carte une Union Pay euh, qui euh, fonctionne finalement pas si mal, euh, c'est pas encore l'extase, mais, euh, mais vous pouvez quand même vous en servir à peu près comme vous voulez, ben en fait, assez rapidement, euh, vous vous rendez compte que euh, Visa et Mastercard font pas tant de mal aux Russes qu'à eux-mêmes, parce que ils, tout d'un coup, ils sont en train de booster l'internationalisation d'une UNP à grande vitesse. Parce que non seulement euh, les Russes de force s'y mettent, mais euh, vous avez tout un tas de gens qui euh, vont se rendre compte que ben finalement, euh, leur carte Visa ou Mastercard du jour au lendemain peut s'arrêter de fonctionner parce que les Américains ont décidé qu'eux, et qui vont peut-être se dire que, Ouh, ben, on va peut-être passer à UnionPay. Et plus, de gens, plus, plus les, le nombre de personnes vont passer à UnionPay, plus les magasins et plus les points de vente vont aussi être sollicités pour accepter ces cartes. Donc, si vous voulez vraiment faire mal aux Russes, il faudrait bloquer UnionPay. Il faudrait, faudrait demander, est-ce que le crédit agricole va arrêter ses accords avec UnionPay Mais, Là, tout d'un coup, ben, c'est plus du tout euh, le même niveau. C'est-à-dire que si vous commencez euh, à fermer la porte aux Chinois, euh, ça cause un certain nombre On a une dépendance à la Chine euh, extrêmement importante, euh, et euh, les Chinois ont quand même des... <rire> un certain nombre d'arguments. C'est pas la Russie, quand même euh, Et, et, et c'est pour vous dire, si vous voulez, à quel point, à mon avis... On voit au quotidien que la grande confrontation euh, entre, euh, entre la, la, la Chine et l'Amérique euh, est la bonne clé de lecture, et que même dans les décisions qu'on prend, ben, on, les, décisions, euh, les décisions de, de sanctions envers la Russie ne vont pas être d'une efficacité folle à partir du moment où les Chinois compensent derrière. Et c'est exactement ce que les Chinois font. UnionPay a réémis d'ores et déjà des cartes. Et ça fait des années que Union d'ailleurs, est passé, que les banques russes, pardon, sont passées à Union en prévision d'un événement tel que celui d'aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'était pour vous dire que euh, on a effectivement, on est au milieu du guet, qu'aujourd'hui, les, les sanctions que nous prenons, euh, vont faire sont, sont un petit peu pénibles. Je suis pas en train de dire qu'ils euh, sont en train de, de, de rigoler en Russie, mais euh, c'est pas la fin du monde en Russie euh, et que surtout si on fait durer ces sanctions un peu trop longtemps. Euh, bah C'est Visa et Mastercard qui euh, vont disparaître. <rire> C'est euh, parce que Union Pay va, va, va venir les manger. C'est-à-dire que si tout d'un coup on, on, on est tous en train de se prendre, euh, il faut, il, quand on y pense aujourd'hui, il euh, n'y a, y a, y a, a pas de concurrent possible à Visa et Mastercard en Occident. Mais demain il va y en avoir un. Hein. Et il va y en avoir un qui aura été construit par Visa et Mastercard, par leur politique. Euh, si vous, vous pouvez vous faire couper votre carte du jour au lendemain, bah c'est sûr que vous allez faire attention. Euh, et ça, alors j'ai pris cet exemple précis de système de paiement, et bien sûr, il euh, y a d'autres sanctions, mais si on prend la grosse, euh, méchante sanction qu'on attend tous, qui viendra, qui ne viendra pas, euh, encore une fois, il faut s'inscrire sur le temps long, si vous voulez, la guerre d'Ukraine passera, euh, à mon avis, euh, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que la clé de lecture de la confrontation Chine-Amérique est importante. Euh, on n'est qu'au début de la phase chaude, il y aura d'autres conflits après, il y aura d'autres problèmes. Euh, et euh, même si la guerre d'Ukraine passera, euh, la, la, la, les problèmes, eux, vont rester. Euh, et... Euh, et donc, si on prend la, la, la grande matrice euh, énergétique entre la Russie et l'Europe, c'est-à-dire le gaz, en fait, on a la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on voudrait, euh, mettons que, on, on finisse par accepter euh, les, les, les folies des Khmer Verts. C'est absolument hallucinant. J'ai lu dans un article du Monde, mais en plus des gars euh, qui, qui sont... Euh, qui sont censément des, des, sens, des grands économistes, ça, ça enseigne à la Toulouse School of Economics, euh, ça conseille absolument tout le monde, j'ai plus leur nom en tête, excusez-moi, c'est pas Tyrol, mais il me semble que c'est le bras droit de Jean Tyrol, qui écrivent que euh, quand on allume la lumière, on contribue à faire gagner Poutine. Quand on démarre le moteur de sa voiture, on contribue à faire gagner Poutine. Ils ont écrit ça noir sur blanc dans un article du Monde. Ces gens sont tarés euh, c'est vraiment, si vous voulez, c'est ces mêmes mecs qui, alors je, il faudrait aller vérifier, mais qui en tout cas euh, n'ont, semble-t-il, pas conseillé, les gens qui conseillent, et pas suffisamment euh, alertés sur la faillite de la politique énergétique européenne depuis 20 ans, viennent vous expliquer que, euh, vous, en revanche, vous, vous, quand vous allumez la lumière, vous faites un crime Vous faites gagner Poutine halt! C est, c est, je suis désolé, c'est de la dictature. C est, c est, c est, c est, ces gens sont dingues. Euh, donc, mettons que ces gens-là, c'est un peu ce qu'il est, que maintenant, entre le, le Pôle Nord, euh, entre les ours blancs du Pôle Nord et Vladimir Poutine en Sibérie, qu'on dise « maintenant, vraiment, il va falloir éteindre la lumière ». Là, par exemple, je pense que je, je, suis, je suis en train de... C'est absolument terrible, j'ai une lampe allumée, un, euh, puissante, pour que vous puissiez voir ma tronche, je suis en train de faire gagner Poutine. Il va falloir que j'éteigne je vais éteindre d'ailleurs. Et donc, je vais éteindre pour faire plaisir à ces gens-là. Bien sûr, soyons va, on va les un peu de secondes, en tant qu'à faire. Hop Maintenant qu'on ne se voit plus, oh bah regardez, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, je me prends les pieds dans mes trucs aussi. Le... Et, donc, euh... et donc, mettons qu'on fasse ça et que euh, on arrête euh, de prendre le gaz russe. Mais en fait, les gars, vous êtes déjà complètement en retard. Vous êtes déjà complètement en retard. Pourquoi Parce que euh, les Russes sont déjà euh, en train euh, d'envoyer de, de, leur gaz vers euh, la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Est faut, faut, y a des, on ne se rend pas compte, mais la Chine ne recevait pas de gaz russe jusqu'il y, jusqu y a trois ans, même pas trois ans. Jusqu'en 2019, la Russie n'envoyait pas de gaz à la Chine. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Ce sont des développements qui se sont faits depuis 2014, après l'invasion de la Crimée. On est sur le temps long. Donc, depuis 2019, vous avez un premier gazoduc euh, qui relie la, la Crimée... Euh, pardon, pas la Crimée, n'importe quoi. Euh, qui relie la Chine à la Russie, et vous en avez trois autres qui sont en train euh, qui sont en cours d'avancement. Ce n'est pas Nord Stream 2, ça va très très vite, là, ils n'ont pas de problème. Euh, donc si vous voulez, d'ici assez rapidement, là je parle peut-être de 1 à 3 ans, je crois que je regarde, il que je regarde plus précisément l'avancement les, les, les, les, les, les, de chaque projet. Euh, ben, la Chine pourra et sera très heureuse d'ailleurs, parce que ça va lui permettre de, de réduire sa dépendance au charbon, de récupérer euh, 100 milliards. Euh, alors de quoi on parle De tonnes équivalent de pétrole Ah, je ne sais plus. Mais ils vont pouvoir prendre en gros la moitié de la consommation européenne de gaz d'ici 1 à 3 ans. Donc ils vont pouvoir compenser les pertes de la Russie, et eux, ils vont être très très très contents de faire ça. Et alors si en plus, les prix de l'énergie augmentent, Poutine, il ne va pas perdre un centime dans cette opération. Donc là, moi j'ai éteint la lumière pour ne pas faire gagner Poutine. Non, ben résultat, qu'est-ce que je fais gagner Je fais gagner les Chinois, espèce d'imbécile d'économiste Vous allez la rallumer du coup, parce que, hein, les gars de Toulouse School, Economics je vais arrêter de faire le zozo après. Euh, les gars de la Toulouse School of Economics, euh, l'énergie, c'est quelque chose qui est vaguement important dans euh, la construction de l'activité d'une économie. Il euh, y a un économiste euh, qui s'appelle Gaël Giraud, euh, qui bon, il raconte, il peut, il peut raconter pas mal de bêtises par ailleurs, mais il a fait, un, il y a quelques années, un travail énorme sur l'énergie, dans lequel il montre que le, la quantité euh, d'énergie consommée est liée directement à pardon, est liée à 60% au PIB. C'est-à-dire que si euh, vous augmentez euh, votre consommation d'énergie de 10%, bah, généralement ça va faire augmenter votre PIB de 6%. Si vous baissez votre consommation d'énergie de 10%, ça va faire baisser votre PIB de 6%. Donc euh, c'est factuel. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces gens qui viennent vous parler de croissance verte, cette euh, croissance verte, c'est un oxymore, ça, ça n'existe pas. On peut faire de la décroissance, c'est probablement pas bête, euh, mais euh, vouloir faire de la croissance verte, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et euh, sur les renouvelables, si vous voulez, tous ces gens qui viennent nous expliquer qu'il faut euh, mettre des éoliennes absolument partout, euh, ben en fait, euh, on l'a vu quand même à la fin de l'été. Ça marche pas quand il n'y a pas de vent, euh, c'est totalement foireux les renouvelables. Euh, est, on est en train de détruire, mais on est complètement en train de détruire, euh, notre, no, notre système énergétique à l'échelle européenne. Le, alors heureusement, Emmanuel Macron a fini par s'en rendre compte, après avoir fait cette connerie pas possible de fermer Fessenheim, euh, il est en train de se rendre compte que finalement le nucléaire, c'était pas si mal. Alors pendant, je ne veux, le... je, je veux pas rouvrir la question nucléaire, je sais que parmi vous, il y en a plein qui voudraient qu'on ferme tout le nucléaire. Je, vous savez quoi Je ne serais même pas contre si derrière, on avait le plan qu'il fallait pour se passer de l'énergie. Se passer de l'énergie, parce qu'on le voit, ce qu'ont fait les Allemands, de compenser leur nucléaire par du charbon et du gaz russe, on voit les problèmes que ça apporte. Donc il faut un, un truc global. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on euh, n'a pas les moyens de euh, se passer euh, de nucléaire, euh, sauf à vraiment éteindre la lumière et couper les moteurs euh, et, et, et tout ça. Bref, donc, tout ça pour vous dire que euh, cette grande ce, le, le, de voir la Chine derrière la Russie est le meilleur moyen, et l'Amérique derrière l'Ukraine, est le meilleur moyen de comprendre ce qui se joue vraiment là-bas et de comprendre comment ça va évoluer dans les années à venir euh, et je vais finir cette vidéo que je voulais faire un peu plus courte, euh, mais euh, j'ai été euh, éteindre la lumière comme un imbécile. Euh, le... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, euh, qu'on est en train de se couper de la Chine à long terme Là, on vient de le faire, je, pratiquement, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais Geodis euh, arrête de fonctionner avec, euh, euh, avec la Russie. Tous les grands transporteurs ont arrêté de, de fonctionner avec la Russie, américains comme européens. Le, je vous parle de jeudi parce que c'est le géant français, mais le, les Suisses, les Américains, ils ont tous arrêté de, de traverser la Russie. Le, le Air France ne va plus en Russie, sauf pour ramener quelques Russes. Ils vont peut-être faire un vol bientôt pour ramener des Russes dans un sens et reprendre des Français de l'autre, et que chacun mmh. chez soi, et les moutons seront bien gardés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement avec tout ce qui est importation chinoise. Donc ça euh, bah, c'est un mal pour un bien, parce que je ne suis pas sûr que euh, on, soit, euh, on se porte incroyablement mieux euh, de cette mi depuis une vingtaine d'années à consommer du plastique chinois de mauvaise qualité euh, qui se dégrade extrêmement vite, qu'il faut remplacer tout le temps, qui est ultra polluant parce que ça fait des déchets, des déchets et des déchets et des déchets, plutôt que de se remettre euh, à consommer des choses locales, robustes. Alors oui, c'est sûr que comme on ne les change pas tous les deux ans euh, qu'on veut être à la mode, ça marche pas, mais qui au moins euh, bah, fonctionne. Et bah là, c'est la première chose, je vais prendre un petit point euh, pratique. Euh, si vous voulez commencer à réfléchir à la manière dont le monde va évoluer à partir de ça, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, bon an ou mal an, forcé, euh, on va faire revenir euh, en Europe des industries. Euh, on n'aura pas le choix, c'est-à-dire qu'il euh, va, il va bien falloir. Le, ça a été assez drôle de voir comment euh, les grands supermarchés comme Carrefour euh, tout d'un coup ont été voir euh, les, les dernières entreprises textiles euh, qui survivaient encore euh, comme ça euh, en, en France et ont été dire, ah mais en fait on vous aime bien, ah en fait on va faire des choses ensemble. Alors ils sont, ils ont pas, ils sont pas encore arrivés au stade où, euh, où, où, où ils sont en train de, de, de, de changer complètement leur modèle, mais euh, le « made in France euh, » va redevenir quelque chose de central, et d'un point de vue d'investisseur, euh, il y a des choses à construire, il y a un appareil euh, industriel euh, à reconstruire en France. Malheureusement, euh, il va probablement se reconstruire d'abord en Italie du Nord, en Autriche, en Allemagne, euh, plutôt qu'en France, parce qu'en France, euh, d'expérience, si vous, si vous connaissez des industriels, si vous connaissez des, des, des, des patrons de groupes industriels ou des gens qui travaillent dans les groupes industriels, bah, vous êtes probablement au courant, je suis pas, et, et, tout n'est pas perdu en France, mais que... Euh, il y a énormément de choses qui ont disparu du paysage français et qui n'existent plus. Aujourd'hui, vous voulez un petit moteur électrique pour intégrer dans, une de vos dans, un, dans, un, dans ce que vous fabriquez, il n'y en a pas en France, ça n'existe plus. Il y en a en Autriche, en, a en Italie du Nord, il y a des producteurs de ces petits moteurs électriques, il n'y en a pas en France. Et, euh, bah pas, et du coup c'est très compliqué de faire revenir quand euh, vous, le, le, les activités sont entièrement parties. Euh, et donc ça moi c'est quelque chose, euh, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps que je recommande ça d'aller investir euh, dans euh, des PME, française et européenne. Je pense que maintenant, il faut aller au, au stade européen et français. Il faut faire les deux. Euh, parce que l'Europe le, le, va, va, va avoir des, des gros remous. Il n'est pas du tout impossible que l'Union Européenne euh, ne se relève pas, d'ici quelques années, de la crise dans laquelle on est en train de rentrer. Euh, mais euh, bah avec l'Italie, avec l'Autriche, il euh, y, y a quand même des choses à faire. Euh, et ça, si vous voulez, investir dans des PME, on peut le faire. Euh, on peut le faire en France, il y a des manières euh, extrêmement euh, efficaces et intéressantes pour le faire. Euh, je vous mets un, un autre lien euh, pareil là-haut et en description pour aller voir ça, pour parler un peu plus, euh, un peu plus précisément euh, de, de ces investissements euh, en direct dans euh, des PME françaises. Euh, et ben moi, je vous dis à votre bonne fortune et n'oubliez pas, partagez, pardon, partagez, mettez des commentaires, mettez des pouces, euh, et aidez-moi un peu, parce que, euh, bien évidemment, si vous voulez, c'est pas sur TF1 que ça va passer, mes bêtises.